Euh, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, euh, ne serait-ce qu'en virtuel. Alors la leçon d'anatomie d'aujourd'hui, l'anatomie urologique, sera consacrée à l'étude des voies excrétrices de l'urine, c'est-à-dire cette partie de l'appareil urinaire qui va assurer le cheminement de l'urine depuis son lieu de formation ou sécrétion, c'est-à-dire au niveau du rein, jusqu'à son élimination par le méa urétral à l'issue d'un mécanisme assez complexe qu'on appelle mixtion et cela va vous être renseigné en physiologie de l'appareil urinaire et en termes plus mécaniques, après sécrétion par le rein, l'urine va emprunter des conduits, s'arrêter à un réservoir avant d'être éliminée. Alors Cette voie de cheminement de l'urine va euh, comporter successivement les calices le bassinet, qu'on appelle également pierron, l'urtère, la vessie, puis l'urètre. Les deux premières entités, à savoir les calices et le bassinet, vous seront enseignées lors d'études de l'anatomie de la loge rénale. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder l'étude des urtères et de la vessie. L'étude de l'urètre fera partie, ou fera l'objet d'un autre cours. Alors pourquoi faut-il étudier les urtères Tout simplement parce que. Leur connaissance ou la connaissance de leur anatomie va revêtir une importance capitale puisque toute anomalie à leur niveau va avoir des conséquences néfastes. Un petit obstacle ou une blessure iatrogène, c'est-à-dire en paire opératoire, peut donc conduire à une insuffisance rénale ou à une infection difficilement gérable et c'est la raison pour laquelle les urtères doivent être connues de tout chirurgien d'abdomen qui soit urologue ou non urologue alors sa connaissance permettra à l'urologue de l'aborder de façon plus ou moins aisée et surtout de la de le manipuler avec prudence et indulgence étant donné que c'est un organe qui est mal desservi sur le plan vasculaire. vasculaire sont assez précaires et donc il faut coûte que coûte le manipuler doucement pour pouvoir préserver sa vascularisation. Nous verrons également lors de l'étude des rapports anatomiques que l'urthère contacte des rapports très étroits avec les vaisseaux euh, rétropéritoniaux et donc en chirurgie vasculaire, sa connaissance permet de le mélanger, et éviter de le blesser de façon intempestive. En chirurgie euh, neurochirurgicale, en neurochirurgie, donc euh, nous verrons qu'il descendra devant les apophyses transverses et donc euh, le neurochirurgien lui aussi doit connaître l'anatomie des urtères, le chirurgien digestif, puisqu'on verra ses rapports assez étroits, que ce soit avec le dédénome à droite ou avec le colon descendant à gauche. Et si maintenant on définissait l'urtère, il s'agit d'un segment du canal excréteur du rein qui s'étend du bassiné au niveau de ce qu'on appelle la jonction piélo-urétérale. Pielo, c'est le préfixe de bassiné et urétéral, donc, et il va s'étendre jusqu'à la vessie il a une longueur assez variable de 25 à 30 cm et il va s'étendre en projection sur la première vertèbre L1 jusqu'à la face postérieure de la vessie qu'il va donc aborder alors cette vue de l'abdomen de face euh, permettra donc après avoir dégarni la cavité abdominale, après avoir retiré le péritoine et son contenu intestinal, digestif, l'estomac, le foie donc on peut repérer les urtères plaqués à la face postérieure ou à la paroi abdominale postérieure particulièrement euh, au muscle psoas que vous allez reconnaître ici schématisé en vert et les urtères qui descendent donc plus ou moins verticalement à la face sur cette paroi abdominale avant de s'aboucher dans la vessie alors de quoi s'agit-il en fait il s'agit donc de conduits plus ou moins cylindrique circulaire à la coupe et cette coupe axiale de l'urter permet dans lui d'écrire Plusieurs couches avec de l'intérieur au niveau de la lumière vers l'extérieur une muqueuse plus ou moins plissée qui repose sur un corion, puis une couche musculaire organisée en deux couches, elle-même une couche circulaire interne et une couche musculaire longitudinale externe, puis l'urtère est protégée vers l'extérieur par une sorte de fascia ou adventice et qui constitue donc une lame porte vaisseau c'est-à-dire qu'elle va contenir les vaisseaux, les artères, les veines, les nerfs et les lymphatiques de l'urètre. alors pour euh, pour la configuration externe pour le trajet donc euh, comme on vient de dire il a une forme cylindrique avec un calibre variable de 6 à 10 mm ça c'est un calibre externe. Il est subdivisé en fonction de la région anatomique qu'il va traverser, dont il va porter le nom. Il sera donc subdivisé en quatre serments topographiques avant sa bouchée dans la vessie. La portion initiale qui chemine dans la région lambert porte le nom d'Urter lambert et qui va mesurer 12 cm de longueur. La portion en projection de l'os iliaque. Portera le nom d'urter iliaque et mesurera 3 cm. Au niveau pelvien, on parle de l'urter pelvien qui mesurera 14 cm et on verra que cette partie revêt une importance capitale du fait de la richesse de ses rapports anatomiques. Puis une portion terminale ou intramurale, c'est-à-dire qui chemine dans l'épaisseur de la paroi visicale et qui, elle, est assez courte de 1,5 à 2 cm et qui a donc le lit d'un mécanisme assez important puisqu'elle va jouer le rôle d'une sorte de sphincter et qui va donc éviter le reflux depuis la vessie dans l'urètre de façon rétrograde. Une autre façon de diviser l'urètre et non en fonction de la région traversée qu'on vient de voir mais en fonction de sa direction et donc l'Urter va décrire un trajet en J en deux portions, une portion verticale et une portion assiforme c'est à dire en forme d'un arc. La première portion verticale va s'étendre de la première vertèbre lombaire jusqu'au deux supérieur et l'empare de portions lombo iliaque voyez donc qui comporte les deux premières portions de la première division et ce schéma vous rappelle donc le détroit supérieur que vous avez dû certainement vu en anatomie gynécologique c'est ce cercle qui euh, donc euh, démarre euh, au niveau du promontoire et va suivre les deux lignes innominées du, de l'os iliaque Puis, un second segment ou une portion arciforme, dite également personne pelvienne, qui elle, va être concave en avant et en dedans, sur une longueur de 14 cm et qui est subdivisée à son tour en deux sous-segments. Un segment pariétal, dit également descendant, appliqué contre la paroi du pelvis et qui s'étend du détroit supérieur jusqu'à l'échancrure sciatique de l'osciliaque et un deuxième sous-segment, sous-segment viscéral dit également transversal qui lui va s'écarter de la paroi du pelvis, se diriger en avant vers la ligne médiane avant de s'aboucher dans la visie sur sa face postérieure. Enfin la portion toute terminale ou intramurale, c'est-à-dire qu'elle va cheminer dans le mur ou la paroi vésicale, elle est assez particulière et nécessite votre attention, elle va décrire un trajet assez particulier dit en chicane ou en baïonnette. Et ce trajet va lui conférer un rôle de système anti-reflux qui va donc s'opposer au reflux de l'urine depuis la vessie jusqu'à l'urètre puis dans le rein. Et sa structure histologique est assez particulière. Et notez que l'adventice de l'urètre va se continuer avec le fascia pelvien viscéral. Sa couche musculaire va subir un épaississement, que ce soit au niveau de la couche circulaire interne qui va s'épanouir dans la couche musculeuse plexiforme de la vessie avec laquelle elle va se confondre et la couche musculaire longitudinale va donc se confondre avec la couche longitudinale de la paroi vésicale ou du muscle vésical appelé de ce fait le trésor que nous allons voir en détail lorsqu'on va étudier la vessie. Alors qu'en est-il de sa situation, surtout par rapport aux éléments osseux lombaires et pelviens C'est un organe retroperitoneal qui occupe successivement deux régions lombo et pelvienne. Dans sa région lombaire, il est situé de chaque côté de la colonne vertébrale contre des apophyses transverses des deuxième, troisième, quatrième et cinquième vertèbres lombaires. Dans sa région dans la région iliaque, il repose sur l'aileron du sacrum. Dans son segment pariéto-pelvien, il est plaqué par le péritoine pariétal contre la paroi latérale du pelvis et enfin, dans son segment viscéro-pelvien, il chemine dans l'espace pelvi croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Alors cette vue de face où les urtères schématisées en vert montrent que ces derniers descendent devant les éléments de la paroi abdominale postérieure et les gros vaisseaux et l'on peut facilement penser que ces urtères cheminent dans un plan frontal mais la vérité est tout autre lorsqu'on voit euh, cette vue de profil où l'on peut voir que l'urtère emprunte un trajet plus ou moins oblique en avant avant de déposer donc une courbure en postéro médiane et donc pour arriver à ce qui nous intéresse le plus dans cette question sur les urtères c'est les rapports anatomiques d'une importance capitale et nous allons envisager successivement les rapports des deux portions la portion lombo iliaque ou abdominal et la portion pelvienne. Nous allons voir que ces rapports diffèrent à droite et à gauche. En arrière, les urtères répondent en muscles psoas et en nerf génitocural et par l'intermédiaire de ces éléments aux structures osseuses, en l'occurrence les apophyses transverses des vertèbres lombaires de la deuxième à la cinquième, les rapports latéraux de l'urtère, c'est-à-dire en dehors, ce sont de haut en bas le pôle inférieur du rein et le colon les rapports médiaux de l'urtère c'est-à-dire en dedans donc à droite l'urtère répondra à la veine cave inférieure et iliaque primitive et avant, avant de croiser l'artère iliaque externe à gauche il répondra à la horte et il va donc croiser Contrairement à, au côté droit, il va croiser cette fois l'artère iliaque primitive selon une loi très connue qu'on appelle la loi de Lushka. Des rapports antérieurs aussi importants à connaître puisque lorsqu'on aborde l'abdomen chirurgicalement par voie antérieure, il faut donc aller récliner ces éléments pour pouvoir avoir un jour sur les urtères. D'abord, les vaisseaux génitaux aortiques le péritoine pariétal qui convient de recliner ou alors d'ouvrir, le deux denos pancréa et le fascia de Treitz à droite, ainsi que le colon ascendant et son méso, alors qu'à gauche, les urtères répondent au colon descendant et aux simoïdes. Cette vue schématique de face illustre ce qu'on vient de voir, surtout concernant les rapports postérieurs ou dorsaux, et l'on reconnaît les apophyses transverses, le muscle psoas est noté plus bas que l'urtère croise donc ou pré-croise l'artère iliaque externe à droite et l'artère iliaque commune à gauche selon la loi de Louchka. Cette vue schématique de face illustre bien les rapports antérieurs ou ventraux immédiats des urtères, en l'occurrence les vaisseaux gonadiques, la veine génitale, l'artère génitale des deux côtés, spermatique chez l'homme et ovarienne chez la femme. Et encore plus en avant, vous aurez les rapports assez important avec les, le tube digestif, le deuxième diodénome à droite qui masque presque complètement la portion initiale du urtère et du bassinet et qui conviendra de récliner vers l'avant ou vers la ligne médiane pour pouvoir aborder l'urtère à ce niveau. Alors qu'à gauche, les rapports se font avec l'angle diodénome géjunal et la première portion du géjunome. Et plus en bas, les rapports se font avec le sécum et l'appendice iliaque mésocolique à droite et le colon sigmoïde à gauche. Cette vue schématique de face montre surtout les rapports vasculaires de la partie moyenne de l'uretère. Ces rapports se font avec en avant les vaisseaux coliques et iliocolique gonadique à droite et avec les vaisseaux coliques et sigmoïdien à gauche puis les rapports se font plus bas avec la racine du mésentère à droite et du mésocolon à gauche et à présent nous allons envisager les rapports de l'urtère pelvien Ainsi, à une anatomie diff différente entre les deux sexes vont correspondre des rapports différents. Et chez l'homme, la portion pariétale va répondre à la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs, quant à la portion viscérale, elle va répondre au rectum et au canal déférent. Puis l'urètre va passer entre la face antérieure de la vésicule séminale et la paroi du bas-fond vésical dans laquelle il va pénétrer. Cette vue abdominale et surtout endopelvienne montre la complexité des rapports au niveau du pelvis avec le rectum et avec les canaux différents. Sur cette vue postérieure de la vessie et de la prostate chez l'homme, vous pouvez remarquer le passage des urtères devant les vésicules séminales et toute chirurgie de ces dernières doit tenir compte de leur présence à proximité. Chez la femme, les rapports de l'urtère pelvien sont de toute importance et les blessures de l'urtère en père opératoire constituent donc la hantise de la chirurgie gynécologique. Ainsi, la portion parétale va cheminer contre la paroi latérale du pelvis en arrière du ligament large, appliqué contre la bifurcation des pédicules iliaques primitifs, la portion viscérale, quant à elle, elle va cheminer à la base de ce même ligament large avant d'atteindre le bas-fond de la vessie. Cette vue schématique endopelvienne chez la femme illustre bien le rapport très intime de l'urtère. Avec le ligament large, l'urtère passe d'abord derrière ce ligament, puis sur son bord inférieur. Un autre élément de rapport de l'utérius terminal chez la femme, sur cette vue antérieure, après avoir retiré la vessie, on voit bien que l'urtère est surcroisé ou précroisé par l'artère Artère nourricière de l'utérus. Le même rapport avec l'artère utérine sur une vue schématique de face et sur une vue de profil. Et vous avez là un autre schéma avec une vue de trois quarts montrant le même rapport de l'artère pelvienne avec l'artère utérine et plus ou moins plus loin des autres branches de bifurcation de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. Et pour une meilleure illustration, ce schéma en trois dimensions montrant l'urtère qui, après avoir traversé des vaisseaux iliaques, va pénétrer dans le péduis puis cheminer entre les branches de l'artère iliaque. Hypogastrique. Et pour euh, l'illustration, vous avez ici une photo réelle du pelvis chez la femme après un curage ganglionnaire, c'est-à-dire que l'on a vidé le pelvis, l'ensemble de sa graisse, mettant un nu ainsi, l'urthère le, et l'ensemble du vaisseau du pelvis et euh, montrant les rapports intimes d'urthère. Et l'on peut assez facilement reconnaître l'artère utérine qui passe au-dessus et l'artère iliaque interne. Et vous allez donc deviner à travers ce schéma illustrant les rapports vasculaires de l'urtère que ce dernier présente des points de danger où il peut être lié à tort en père opératoire il s'agit essentiellement du croisement avec les vaisseaux iliaques, du rapport intime avec l'artère utérine et au niveau du ligament cardinal de l'utérus où l'urtère peut être liée au moment d'une hystérectomie, c'est-à-dire ablation de l'utérus. Alors qu'en est-il maintenant de la vascularisation de l'urtère il faut savoir que les artères qui vont irriguer l'urtère vont s'organiser en trois groupes. Les artères rénales vont euh, distribuer du sang au bassiné et à la portion haute de l'urtère. La portion moyenne est alimentée par les artères spermatiques chez l'homme ou ovariennes chez la femme. Et la portion inférieure de l'urtère reçoit des branches des artères iliaques primitives, hypogastriques et vésicales. Quant aux veines de l'urtère, elles sont calquées sur les artères et forment des plexus veineux plus ou moins riches. Une notion assez importante à connaître, les artères nourricières abordent l'urtère différemment entre le segment proximal lombaire et le segment distal pelvien, c'est ainsi que les artères nourricières de la partie proximale abordent cette dernière par son bord interne ou médial et les artères nourricières pelviennes abordent l'urtère pelvien par son bord latéral. Le drainage lymphatique des urtères se fait vers les lymphatiques lombaires pour la portion initiale, les lymphatiques iliaques primitifs et hypogastriques pour la portion intermédiaire et enfin vers les ganglions vésicaux et hypogastriques pour la portion tout terminale. Quant à l'innervation, il s'agit d'une innervation de type neurovégétatif et les urtères vont recevoir leur filet nerveux à partir du plexus rénal spermatique et hypogastrique. Et pour la fin, cette illustration par la sémiologie radiologique, ces clichés d'iographie intraveneuse qui montre les deux urtères avec une disparité de calibre, qui correspond en fait à des zones de péristaltisme ou de contraction des fils musculaires de l'urtère permettant de ce fait la progression de l'urine dans ses conduits. Et vous avez ici à gauche de votre écran un urtère dilaté en amont d'une zone de rétrécissement au niveau de l'urtère iliaque et à droite vous avez des zones de rétrécissement mais physiologiques cette fois et qui sont échelonnés sur trois niveaux. D'abord au niveau de la jonction puis urétérale là où débute l'uretère à proprement parler, une zone de rétrécissement physiologique au niveau du croisement des vaisseaux, des vaisseaux iliaques, puis une troisième zone au niveau de l'abouchement dans la vessie. Ici, à gauche, vous avez une image d'un méga urethère, méga veut dire grand, et donc c'est un urtère dilaté sur l'ensemble de son trajet. et à droite, une image de reflux vésico-urétéral gauche, notez le produit de contraste qui remonte dans l'uretère gauche. Maintenant que nous avons fini avec l'étude des, des urétaires, nous passerons à l'étude de l'anatomie descriptive de ce réservoir musculaire que constitue la oh, oh. oh, vessie. La vessie étant définie comme un organe creux où vont s'accumuler les urines et séjourner dans l'intervalle entre deux missions, ces rapports vont varier en fonction de son état de répression et de vacuité. Ainsi, chez l'homme, chez l'adulte, une vessie vide va occuper la cavité pelvienne en arrière de la symphyse pubienne, elle va occuper la partie antéro-supérieure du plancher pelvien et va être aplatie de haut en bas et d'avant en arrière. A contrario, une vessie pleine distendue va faire saillie dans la cavité abdominale, prendre une forme ovoïde et mesurer grossièrement une hauteur de 12 cm un diamètre transversal de 9 cm et une longueur antéropostérieure de 7 cm. Sa capacité est très variable, plus grande chez la femme que chez l'homme et retenez le chiffre de 300 mL en sachant que ce volume peut varier. Sa face interne est tapissée d'une muqueuse de couleur rose pâle. Cette vue de face illustre bien cette situation ou ces deux différentes situations. Et l'on voit en haut une vessie complètement AVC, occupant le plancher pelvien, alors qu'en bas, vessie pleine, distendue, qui va faire saillie dans la cavité abdominale. Concernant sa configuration interne, la vessie présente à décrire orifices. Le premier est un orifice antérieur et médian, c'est l'orifice urétral qui correspond donc au point de départ de l'urètre, situé au niveau du col de la vessie et qui est entouré d'un bourrelet musculaire qui correspond à la condensation de fibres musculaires 10 et qui définissent le sphincter interne qui joue un rôle incontournable dans la continence. Des orifices des urtères qui correspondent donc au point d'abouchement des urtères dans la vessie. Ceux-là sont de situation latérale, ils sont étroits et ils ont une forme caractéristique de fente. A vessie pleine, ils sont placés à 2,5 cm d'un de l'autre et à 3 cm de l'orifice urétral. Les trois orifices sont situés aux angles d'un triangle bien connu en chirurgie endoscopique, il s'agit du triangle de Lyoto. Le bord du triangle entre les deux orifices urétéraux est un bourrelet musculaire soulevé par la présence d'un faisceau musculaire plus ou moins épais que l'on appelle le bourrelet interurétéral ou muscle interurétéral. Un véritable repère en endoscopie. En arrière du bourrelet interurétéral se trouve le bas fond ou l'arrière-fond de la vessie. Là, sur le schéma euh, à gauche de votre écran, vous avez en vue supérieure et interne de la vessie les différents euh, orifices déterminant le triangle de Lyoto et à droite de l'écran, une vue endoscopique au cours d'une cystoscopie ou en d'autres termes, une visualisation par caméra de la face interne de la vessie et l'on reconnaît facilement le urétéral droit, cet orifice en forme de fente et qui donc sera prolongé vers la gauche par cette saillie musculaire correspondant au boulet interurétéral et en arrière de ce boulet, une sorte de fosse correspondant au bas-fond ou arrière-fond vésical. Les images jaunâtres correspondent à des cristaux dans la vessie. Cette représentation schématique de la terminaison de l'uretère montrant la contribution des fibres musculaires de ce dernier, en particulier de la couche musculaire longitudinale externe de l'urthère, dans la constitution en arrière du bourrelet interurétéral et en entérolatéral de la limite du triangle de Lyoto entre l'orifice du méaurétéral et du méa urétral. Le récit présente également à décrire trois bords. Un bord postérieur qui dessine une courbure à concavité postérieure se moulant sur la saillie du rectum et ce bord présente la limite du cul-de-sac de Douglas et deux bords latéraux qui sont longés par l'artère ombilicale dans sa partie perméable Les angles de la vessie on distingue un angle antérieur qu'on appelle également sommet de la vessie qui va se continuer avec ce vestige de la lantoïde embryonnaire qu'on appelle l'ourac dont on verra la constitution plus tard et un angle inférieur ou le col vésical ou orifice supérieur de l'urètre ou débit de l'urètre et qui va se projeter en arrière de la symphyse pibienne et il faudra savoir que la vessie est contenue dans une loge fibreuse appelée la loge vésicale qui est tapissée à sa face supérieure par le péritoine qui sépare donc cette loge visicale du contenu de la cavité abdominale, en l'occurrence l'aisance intestinales. Cette loge est fermée de toutes parts, d'abord par l'aponévrose ombilico-prévisicale en avant et comme son nom l'indique, elle sera tendue sous forme d'une tente avec un sommeil au niveau de l'ombilique et elle va s'ouvrir en éventail sur la face antérieure de la vessie et cette aponevrose sera tendue latéralement par les artères ombilicales et la partie toute médiane est traversée par le ligament ombilical latéralement cette loge sera fermée par les lames pubo sacro génital ou sacropubienne, c'est-à-dire des lames qui sont tendues depuis le sacrum jusqu'au pubus et longeant latéralement donc la vessie et le rectum en arrière cette loge est fermée par le feuillet préséminal c'est un feuillet qui va donc recouvrir la face antérieure des vésicules séminales et c'est un feuillet qui fait partie de l'ensemble global d'une aponevrose qu'on appelle l'aponevrose prostato-péritoniale de Denonvilliers. Et chez la femme, le rapport où cette loge est fermée par une cloison qu'on appelle la cloison visico vaginale chez la femme ou fascia de Alban qui va jouer donc un rôle dans la continence et dans la stabilité des organes pelviens chez la femme. Sur le plan histologique, et nous l'avons déjà évoqué, la vessie est formée de trois tuniques qui sont de la périphérie vers l'intérieur, une serreuse, une musculeuse et une une muqueuse de type urotélial et qui, elle, est identique à l'ensemble de la muqueuse qui recouvre toutes les voies excrétrices depuis le fond du calice jusqu'à la partie initiale de l'urètre. Vue schématique supérieure montrant la vessie bien limitée par cette loge fermée de toutes parts, et nous pouvons noter depuis la partie antérieure jusqu'au sacrum, tout d'abord le ligament pubo-vésical, le fascia ombilico-prévésical, plus en arrière le fascia de denonvilliers ou prostato péritonial et latéralement et vers l'arrière la lame sacro recto pubienne ou fascia pelvien viscérale. Des vues schématiques avec d'abord en haut à gauche de l'écran la vessie en état de vacuité et dans le feuillet bleu tapissant la vessie correspond au péritoine séparant ainsi la vessie du contenu de la cavité. Abdominal, toujours à gauche, ici en état de répression, tapissé toujours par le péritoine, et puis à gauche, à droite et en bas, schéma représentatif de la ponévrose ombilico-prévisicale tendue entre l'ombilique et sur la face entéro-latérale de la vessie et qui est sous-tendue latéralement par les artères ombilicales. Les rapports topographiques de la vessie dans cette enceinte pelvienne varient dans le fait que répéter selon son état de vacuité ou de répression. D'abord, la face supérieure répond au péritoine et par l'intermédiaire de celui-ci aux os intestinales et au colon ilio pelvien. La face antéro intérieure de la vessie, quant à elle, elle répond d'abord à la symphyse pubienne et le pubus, avec entre les deux l'espace prévisical ou cavité de resus, espace graisseux. Traversée par l'ensemble des éléments de retour veineux. Et puis, on trouvera l'aponévrose ambidico-prévisicale dont on vient de faire la description détaillée. Enfin, en arrière de cette aponévrose, c'est-à-dire la concavité postérieure de cette lame, va embrasser la face entéro-inférieure de la vessie l'origine du lourac et des artères ombilicales plus latéralement. Les rapports de la face postéro-inférieure, appelée également base visicale, se font chez l'homme avec la portion terminale des canaux déférents, de les vésicules séminales, la portion terminale des urtères et la prostate situé en bas et en avant des vésicules séminales et des canaux différents chez la femme. Les rapports de cette face postéro-inférieure se font avec les organes génitaux féminins, d'abord l'isthme et le corps utérin, avec la disposition d'un cul-de-sac entre la vessie et l'utérus qu'on appelle le cul-de-sac vésico-utérin la cloison vésico-vaginale ou faciale allemand, la face antérieure du vagin plus en arrière et la portion terminale des urtères qui va s'insinuer entre le vagin et la vessie. En arrière, le bord postérieur de la vessie va répondre au rectum par le cul-de-sac péritonial vésico-rectal et c'est sur ce fond de ce cul-de-sac où va s'insérer on vient de voir la ponérose prostato-péritoniale de Denonvilliers qui va fermer cette loge vésicale en arrière les bords latéraux de la vessie sont longés par l'artère ombilicale une de chaque côté et par le canal différent chez l'homme alors que le sommet de la vessie répond à l'ouraque qui va s'étendre en avant et en haut jusqu'à l'ombilique. Et pour l'illustration des rapports, cette vue postérieure ou postéro-supérieure de la vessie montrant ici en haut en bleu le péritoine ou la partie péritonisée avec plus en arrière le cul-de-sac de Douglas chez l'homme et plus en arrière des rapports avec les canaux différents et les vésicules séminales. Vous avez ici sur une vue sagittale du pelvis féminin la vessie avec ses rapports intimes avec les organes génitaux, notamment le col du, du torus et le vagin et en avant la symfuse pubienne donc, un schéma qui reproduit donc les mêmes rapports que sur le schéma précédent et l'on notera entre la vessie et la cavité vaginale en vert pointué le fascia de alban ou fascia intervesico vaginale ce schéma reproduit une vue sagittale paramédiane montrant la vessie dans l'enceinte pelvienne et ses rapports avec en arrière les vésicules séminales la ponevrose ombilico de deux tendu entre le fond du cul de sac physico-rectal et le noyau fibre central du périnée et les rapports de la vessie latéralement avec les canaux différents. Un autre schéma du coupe parasagittale montrant les mêmes rapports avec en particulier la ponévrose prostato-péritoniale de deux entre la face postérieure de la vessie et la face antérieure du rectum. La vascularisation artérielle de la vessie, comme pour l'ensemble des organes péviens, est tributaire de L'artère hypogastrique ou artère iliaque interne, la vessie va recevoir des artères antérieures issues de l'artère pudendale anciennement appelée artère honteuse interne et de l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures émaneront de, des artères visicales inférieures et vésiculodéférentielles et les branches supérieures vont naître de l'artère ombilicale. Les veines vont se rendre au plexus qui entoure la prostate et les vésicules séminales, puis à la veine iliaque interne. Le drainage lymphatique, important à connaître, ce sont les voies de drainage vers les ganglions iliaques externes, iliaques internes, et les ganglions présacrés. La vessie reçoit une innervation sympathique et des branches antérieures des troisième et quatrième nerfs sacrés. Schéma représentatif de la vessie chez l'homme montrant sa vascularisation artérielle avec. L'artère vésicale supérieure qui va naître de l'artère ombilicale, elle-même branche l'artère iliaque interne. La partie antéro-inférieure qui reçoit donc les artères antérieures qui peuvent venir de l'artère pudendale et les branches postérieures qui peuvent émaner de l'artère vésiculo déférentielle et de l'artère vésico-prostatique. Sur ce schéma en vue latérale, nous pouvons donc retrouver les différents éléments vasculaires de la vessie, notamment artérielle, avec les branches antérieures, supérieures et postérieures. Les éléments lymphatiques, iliaque externe, iliaque interne et présacré. Schéma du drainage veineux de la vessie où les veines vont se rendre au plexus entourant la prostate et les vésicules séminales avant d'être drainées vers la veine iliaque interne. Et ce dernier schéma de l'innervation vésicale à la fois sympathique avec des centres au niveau de la colonne intermédio-latérale et parasympathique avec des noyaux au niveau des racines sacrées de S2 à S4.